Salut Aujourd'hui, je voudrais te parler de la règle des 5 secondes. J'en avais parlé il y a déjà un peu plus d'un an, un an et demi, et j'avais fait une vidéo sur le sujet, tu pourras peut-être regarder si ça t'intéresse le titre, c'était 5, 4, 3, 2, 1, go, quelque chose comme ça. Euh, la règle des 5 secondes. Et donc, je te la redétaille ici, de manière résumée, plutôt euh, sous forme de dessin. À quoi ça sert la règle des 5 secondes C'est pour des personnes qui ont du mal à ne pas se laisser court-circuiter par le mental et qui euh, veulent utiliser un hack, une astuce pour court-circuiter le mental. C'est le moment où toi, tu veux faire quelque chose et le moment où le mental, il te dit « Oui, mais non, mais tu vois, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Et puis, si tu attends un peu et puis attends, on va réfléchir, attends, on n'est pas prêt, etc. etc. » Et ça, on le retrouve dans… Plein, plein, plein de situations de notre quotidien. Et donc, je veux te, te redétailler ce truc parce que je trouvais vraiment intéressant euh, ce contenu que j'avais découvert d'ailleurs. qui est C'est une, une femme qui s'appelle Mel Robbins qui a écrit un, un, un livre sur le sujet qui s'appelle The... Alors, je te le mets au cas où ça t'intéresse d'aller voir The Five Second Rule. Ah, ah, il manque le L. Là. Le 5 secondes voix. Ok L'idée du truc, c'est que quand tu as une idée... Alors, regarde, on va le, on va le schématiser ici. On a notre bonhomme. Ça, c'est toi, c'est moi. Et on va dire, ou ou eureka Voilà, ici. Tu as une idée. Tu vois Waouh Tu vois Ding, ding, ding, ding. Il y a les voyants qui se mettent au rouge, tu vois Oh, es content, là, tu as une idée. Voilà. Eureka, idée Si on agit de la manière habituelle, quand on a une idée, qu'est-ce qu'on fait Après, justement, ici, là, tu vois, on commence à réfléchir, tu vois. On se dit « Oui, j'ai une idée. Alors, attends. » Et là, ça va commencer le bazar. « Oui, mais alors, attends. » Donc, je te donne un exemple. Hein. Je disais « Une idée ». Tu dis « Tiens, euh, je vais euh, je vais contacter telle entreprise. » Tu as vu, voilà, regarde, tu as vu une annonce et cette annonce, elle te plaît dans un journal, euh, pourtant tu ne cherchais pas de boulot et tu dis, tiens, ça me dit bien, je mets compagnie travail, tu vois, on va se crabouiller un peu ensemble. Donc tu as cette idée qui est arrivée, la pop, tu vois, elle a fait pop en fait, ça y est, elle est arrivée, elle est là. Et toi, tu pourrais te dire, bah ok, cool, euh, ça me plaît bien cette annonce, allez, j'écris, d'accord, j'écris. Sauf que, regarde, qu'est-ce qui se passe d'habitude Juste au moment tu sais là, où tu vas commencer à prendre ton crayon pour écrire, il se passe un autre phénomène. Lui, ici, il commence dans le mental. On va dire là, mental. En fait, il prend plus de proportions que ça, lui. Mais bon, mental. Mental, lui, il dit « Attends, attends, attends, mon ami. » Tu vois On va le laisser travailler ici. Hein Et il dit « Oui, mais... » En fait, en gros, c'est ça. C'est « Oui, mais... » Et ça commence. Est-ce que ton courrier, il va être assez bien Est-ce que tu es prêt à faire ça Est-ce que es-tu bien sûr euh, Est-ce qu'il vaudrait pas mieux Allez, on attend un peu. Tu vois le truc Et là, ça peut continuer encore un moment comme ça. Et en fait, ce qu'explique Mel Robbins dans ton livre, c'est qu'elle dit « quand on a une idée, quand tu as une idée, alors attends, elle était où mon idée Elle était là, on va dire l'idée, tu vois, je vais écrire ici. Une idée, c'est un petit peu comme si tu avais attends, hop, une intuition, tu sais, ça te vient, on ne sait pas d'où ça arrive ce truc, on a une intuition, on est peut-être quelque part plus proche de notre instinct, hein, avec cette idée. » Et du coup, si on ne réagit pas immédiatement, il y a le mental, ici, qui va commencer son cirque. Et il va commencer à venir te casser la baraque, en gros. Tu vois, alors il commence. Oui, mais c'est gna gna. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr? Est -ce que... Et qu'est-ce qu'il va penser? Tu vois, euh... je mets penser. Tu vois, qu'est-ce qu'ils vont penser? comment ils vont réagir, est-ce que tu es prêt Donc ça, je crois que je l'avais déjà dit ici. Enfin, tu vois, toute cette euh, gymnastique mentale qui se met en route. Alors que elle elle décrit, mais elle rebise dans ton truc, elle a dit il y a une technique super sympa et bien à faire et à tester. Donc après, bah, il n'y a que si tu le testes que tu pourras faire, avoir ta propre opinion. C'est qu'au moment où on reprend, je vais reprendre ici. Non, on prend une autre couleur. On va dire ici, tu as ton idée qui t'arrive dans la tête. Hein Alors, je disais l'idée pour le boulot, mais ça peut être l'idée, je ne sais pas. Tu vois quelqu'un dans la rue que tu as envie d'aborder. Il y a quelqu'un que tu croises à qui tu as envie de demander un renseignement parce que tu cherches ta direction et tu au lieu de le faire tout de suite, tu commences à, oui, à réfléchir, est-ce que je ne vais pas lui faire peur Qu'est-ce qu'il qu va penser euh, Etc. etc. Tu vois. Donc, tu as l'idée qui arrive, on va dire, elle fait pop. Hein elle est apparue dans ta tête. Et bien là, si tu appliques cette règle qu'elle conseille, elle, Mel Robins, elle dit, OK, ben tu comptes. Quand tu l'idée, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, et go, action. Tu vois, action. Déjà là, hop, tu es en mode action. Donc si je reprends l'exemple ici, tu vois, tu vois l'annonce. Tu dis cette annonce, elle me parle. Ça me dit bien ça. Ben là il faudrait, c'est que tu prends le numéro, s'il y a un numéro, c'est génial, parce que tu prends le numéro, et tu téléphones direct, même sans savoir exactement ce que tu vas dire, mais tu téléphones et tu verras bien, de toute façon, euh, tu ne vas pas mourir. Hein. Tu vois, ça, c'est un exemple, hein. mais ça veut dire que ça va te permettre de court-circuiter ici le mental qui va foutre le bazar. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, go. Après, moi, je te donne une variante qui, je pense, marche encore mieux, parce que je l'ai testée, elle en parle d'ailleurs un petit peu c'est de faire une variance ici qui s'appellerait... Attends, alors mon truc là, c'est un peu scrabouille hein, Qui s'appellerait, donc, au moment où j'ai l'idée, j'ai 1, 2, go. Tu vois l'idée Parce que moi, d'aller jusqu'à 5, j'ai largement le temps de faire intervenir ici le mental. Je ne sais pas pour toi, et moi, lui, c'est un rapide, tu vois. Donc, je ne vais pas attendre jusqu'à 5. Et ce que je fais, moi, je l'ai déjà fait, par exemple, pour les numéros de téléphone, ce que je te dis, <rire> quelqu'un à qui je veux répondre, une demande ou un projet, quelque chose à faire, ce que je fais, c'est qu'à partir du moment où j'ai l'idée, si c'est dans des horaires hein, où je peux le faire, euh, et que si je vois, par exemple, le, le téléphone, parce que tu verras si ça t'arrive ce qui se passe. C'est qu'au moment où, par exemple, tu vas pour appeler quelqu'un peu importe quel type de truc, mais je te donne l'exemple du téléphone parce que moi, je l'ai vécu et je sais que ça parle à d'autres parce que j'en ai déjà parlé à d'autres personnes qui m'ont donné le même retour, mais c'est que il y a le numéro, hein, on va dire euh, 0, euh, bidule, enfin des numéros, d'accord, tu as le numéro de téléphone, hein. tu peux soit taper le numéro de téléphone, enfin taper, euh, tu vois, tu, tu, tu, voilà, tu mets le numéro pour appeler et pendant que tu appelles, déjà là, ça commence à se mettre en route. Le petit moteur, tu vois, le mental, il est déjà en route ici. Et il est en train de te dire, mais raccroche, raccroche, raccroche. En gros, il te dit, on se casse, on se casse, on se casse, tu vois. On verra ça plus tard, attends, ton balle pas, bien on va boire un café, on fait ça après. Qu'est-ce qu'on fait quand on a été boire le café, qu'on fait ça après On ne le fait pas. La plupart du temps, on ne le fait pas. Et, et, et, surtout, même quand tu vas le faire, le truc, hein, c'est quand tu vas le faire, si tu as ton, je vais te mettre, hein, si tu as ton trop, en fait, tu n'as plus c'est plus la même énergie, je vais te mettre comme ça, c'est pas la même énergie, il n'y a pas la spontanéité, il n'y a pas la magie, il n'y a plus la magie, parce que tu verras le truc qui est dingue, c'est que quand on fait ça 1, 2, go, ou 1, 2, 3, 4, 5, go, moi je te dis, je fais 1, 2, go, hein euh, test pour toi, tu verras que ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des ressources qui se pointent devant toi à un moment où tu t'y attendais pas du tout. Des ressources, euh, tu ne savais même pas qu'elles existaient. Quoi. Et ces ressources, tu peux les avoir si tu passes par le. Alors moi je vais te mettre un de go, mais tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5 go. Ok Est-ce que j'ai autre chose que je voudrais te préciser Non, voilà, le truc maintenant, regarde, attends. Je vais te le marquer ici, hein, parce que c'est ça l'idée dans ce qu'on partage ensemble c'est que si ça reste de la théorie, ça ne sert absolument à rien. Donc, action, j'ai envie de dire, quelle action tu vas tester toi avec ça, avec ce 1, 2, 3, 4, 5, go, ou quelle action tu fais avec le 1, 2, go. Je te mets comme ça un point d'interrogation. Tu verras, c'est applicable à plein, plein, plein, plein de choses à partir du moment où tu repères que tu as l'idée et que Droit derrière, il y a le saboteur, on va dire, qui arrive, tu sais, qui va dire oui, mais non, mais attends, tu vois, ok 1, 2, 3, go Enfin, 1, 2, go J'arrête là-dessus, je te laisse tester, tu mets dans les commentaires si tu as des choses que tu veux partager sur le sujet, et si cette ressource, c'est ce que je te dis là, ça t'aide, c'est une astuce qui te rend service, tu vas pouvoir en trouver d'autres qui se trouvent ici, en dessous de cette vidéo, ou ce podcast, ça dépend où tu écoutes. Donc voilà, ça sera plutôt en vidéo pour que tu puisses voir un petit peu mes, mes gribouillis. Et euh, tu as un lien avec d'autres astuces. La dernière astuce du moment, du moins le lien qu'il y a. Et après, ça peut t'emmener vers d'autres choses qui peuvent t'intéresser. Je te dis à très bientôt. C'était Eric, salut